Les amis, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Samsung a annoncé deux nouvelles montres connectées, la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir la Galaxy Watch 5 Pro. Allez, petit spoil, je l'ai déjà au poignet. Dans cette vidéo, on va la déballer ensemble, on va parler un petit peu du design et des caractéristiques techniques. Puis, bien entendu, dans quelques jours, je vous proposerai pas mal de vidéos dessus sur la Galaxy Watch 5 aussi, des comparatifs avec la 5 5 Pro, la 5, la 4, bref, comme chaque année, une panoplie de vidéos pour être sûr d'acheter la bonne montre connectée en 2022. Et bien entendu, vous aurez mon test archi complet de la 5 Pro et de la 5 très prochainement. Allez, stop le blabla, passons au déballage. Commençons par déballer cette Galaxy Watch 5 Pro. Hop, on a du coup. Parties, la partie montre, hop, et la partie bracelet avec ce bracelet en hybride cuir que j'ai choisi lors de l'achat en bleu. On aura bien entendu dans cette boîte là le chargeur ainsi que les livrets chargeur ici et les petits livrets explicatifs avec le quick start guide on va du coup assembler les deux et voilà et on va l'allumer qu'elle s'allume, on peut voir ce que ça donne avec ce bracelet cette belle Galaxy Watch 5 Pro et bien entendu le déballage est fait, on va parler maintenant du design, des caractéristiques techniques et on va la prendre en main Regardons maintenant de plus près le design de cette Galaxy Watch 5 Pro. Je vous ferai bien entendu très prochainement une vidéo comparative entre cette Galaxy Watch 5 Pro et la Galaxy Watch 5 pour que vous soyez un peu au courant de toutes les différences. Mais grosso modo, on va avoir des différences sur les finitions, on va avoir des différences sur la batterie, bref, vous verrez ça prochainement. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette Galaxy Watch 5 Pro Tout d'abord, ça va être sa taille. Au niveau des dimensions, on est sur une montre de 45.4 par 45.4 mm avec une épaisseur de 10.5. Oubliez et ce qui était fait l'année dernière avec la bague rotative La lunette rotative Là actuellement on n'a pas de lunette rotative On a juste un cadran Comme on retrouverait sur une montre plutôt classique Ce cadran va être disponible en plusieurs couleurs couleur argentée comme j'ai une couleur aussi noire. Comparé à la Galaxy Watch 5 qui sera en aluminium là on sera du coup en titane ce qui va donner une plus grande résistance à cette montre cadran en titane et vert en saphir oui monsieur madame vert saphir cadran titane on a la résistance à l'état pur. Au delà de ça on sera sur un écran de 1,4 pouces 1,4 pouces bien entendu Super AMOLED avec une définition de 450 par 450 pixels. Là-dessus, pas de grandes évolutions par rapport à ce qui était proposé les années précédentes sur la technologie de l'écran. On va rester sur la même. Au-delà de ça, on va retrouver à l'arrière, bien entendu, notre fameux cardio-fréquence-mètre qui va intégrer aussi le CG, bref, les mêmes technologies qu'on avait sur les éditions précédentes. Sur le côté, on retrouvera deux boutons et on aura aussi le choix entre plusieurs bracelets. Là, on est sur un bracelet hybride entre cuir et et silicone qui va vous permettre d'avoir l'aspect cuir au-dessus et avec la souplesse et le confort du silicone en dessous. Pour finir, juste avant de la prendre en main et de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et comment on navigue dedans, on va parler des caractéristiques techniques. Qui dit caractéristiques techniques de la Galaxy Watch 5 Pro dit... Bah une évolution supérieure par rapport à la Galaxy Watch 4 et bien entendu par rapport à la Galaxy Watch 5 parce que si on met plus d'argent, ça peut être seulement pour des meilleurs matériaux, mais là, pas seulement. Car sur cette Galaxy Watch 5, on va avoir une meilleure autonomie. C'est un des arguments forts de cette Galaxy Watch 5. J'ai hâte de la tester pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voir combien dure vraiment cette montre. Mais sur la Galaxy Watch 5 Pro, on est sur une batterie de 590 mAh. Par comparaison, la Galaxy Watch 5, elle aura, sur le plus grand format, une batterie de 410 mAh. Donc on a quand même une batterie beaucoup plus grande. D'après Samsung, on aurait une autonomie de 3 à 4 jours. Donc à voir vraiment pendant mon test. Mais ce qui est sûr, c'est que si on dépasse les 2 jours avec un usage assez intensif, cette montre, va plaire à plus d'une personne. Autre nouveauté aussi sur cette Galaxy Watch 5 Pro, exclusif à cette Galaxy Watch 5 Pro, ça va être la possibilité de naviguer pendant un sport plus facilement avec du coup les applications natives Samsung. On va pouvoir avoir la navigation point à point et le retour guidé. Bref, vous l'aurez compris, cette Galaxy Watch 5 Pro a tout pour avoir un design assez élégant et des fonctionnalités parfaites pour le sport et les sportifs Pour finir on sera bien entendu sur la version Wear OS de Samsung Avec 1,5Go de mémoire vive et 16Go de stockage Cette montre est compatible Bluetooth 5.2 Elle aura bien entendu le NFC et sera étanche 5ATM Allez maintenant trêve de blabla on regarde ce qu'il y a à l'intérieur Bon voilà j'ai fini ma petite configuration de la Galaxy Watch 5 Pro Je l'ai bien entendu associée avec mon téléphone, on va directement retrouver du coup sur ce téléphone plusieurs, hein, on verra pendant le, le test mais on va retrouver plusieurs écrans plusieurs possibilités comme le choix de cadran le, la, la possibilité de regarder et de gérer les applis qui seront sur la montre, là on va pouvoir avoir les différents cadrans que je vais pouvoir mettre sur la montre là ça va être les différentes cartes euh, les widgets hein, pour savoir à peu près euh, en swipant comment ça se passe, bref on aura des différents volets de raccourcis, différentes configurations bien entendu on en parlera un peu plus durant le test, là du coup on va être sur mon écran principal hein. mon cadre principal avec l'heure je vais pouvoir du coup swiper vers le bas pour accéder à mes applications on va vraiment retrouver la même interface que sur la galaxy watch 4 hein, avec à peu près bah, les mêmes euh, les mêmes applications là ça va être l'application ECG Health Monitor à voir hein, je verrai si ça a été mis à jour et si c'est possible de l'avoir avec un mobile android autre que Samsung, ça je vous en parlerai, sinon je vous referai une vidéo pour essayer de, de contourner ce souci. On va avoir les appels, bien entendu, on va avoir. On va avoir le Galaxy Store, bien entendu, pour pouvoir télécharger et trouver d'autres applications, par exemple du suivi sportif, etc. Bref, toutes les applications en swipant de bas en haut. Lorsque je vais swiper de haut en bas, je vais avoir mes petits raccourcis pour pouvoir aussi aller activer ou désactiver des petites options. Lorsque je vais swiper à gauche, ça va être pour voir mes notifications. Lorsque je vais swiper à droite, c'est pour voir mes différents widgets et lancer, par exemple, une course, un itinéraire, voir ma composition corporelle, la météo, etc. etc. Bien entendu, je vais configurer tout ça. Après, après, on a les deux boutons le bouton du haut qui va me permettre de revenir sur mon menu principal le bouton du bas qui va me permettre de revenir aussi de base. Lorsque je vais rester appuyé longtemps sur mon bouton du haut, je vais avoir un raccourci qui va m'amener sur Bixby. Et lorsque je vais rester appuyé sur le bouton du bas, je vais avoir Samsung Pay. Grosso modo, on est sur la même interface, on est sur les mêmes choses qu'avec la Galaxy Watch 4, donc vous ne serez pas perdu la, la question est de savoir si aujourd'hui vous voulez acheter une montre, est-ce qu'il faut prendre la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 4 classique la Galaxy Watch 5 ou la Galaxy Watch 5 Pro Et à cette question, bien entendu, j'y répondrai dans de prochaines vidéos. Là j'ai cette montre, j'attends de recevoir la Galaxy Watch 5, je ne l'ai pas encore reçue. Après je vous comparerai tout ça, je vais vous comparer euh, la Pro avec par exemple la classique si vous voulez. Bref, dites-moi en commentaire avec quoi vous voulez que je compare cette montre. On va parler de ça ensemble. Donc n'hésitez pas à venir en parler sur le Discord, à venir m'en parler sur Instagram, bref, à me rejoindre. Les vidéos vont arriver très vite, je vais tester cette montre darrache pied. Et je vais vous poser si 10 jours, une semaine, deux semaines, un dimanche, le test complet. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, vive à fond, vive high e Merci et à bientôt sur ma chaîne.